Nous allons parler de danse et en particulier de, de tango argentin avec Patricia Nardini qui vient de publier aux éditions RS dans les pads du tango. Euh, Patricia Nardini est danseuse de tango argentin, elle, est, euh, elle enseigne le, le tango et présidente de l'association Tango Barrio dans, sur la côte basque, euh, présente également ce soir euh, Sophie de Holm qui est psychologue, psychothérapeute et formatrice. Elle co-dirige euh, la collection « L'âge et la vie » aux côtés de Michel Billet et José Pollard, dans lequel est publié euh, cet ouvrage-là. Donc nous sommes ensemble pendant une heure euh, Sophie de et Patricia vont, euh, vont échanger autour euh, et vont présenter euh, le livre euh, nous vous donnerons la parole vous pourrez poser des questions en cliquant sur le bouton lever la main euh, ou vous avez la possibilité aussi de poser des questions sur euh, le chat voilà Patricia, Sophie, euh, la parole est à vous merci merci beaucoup Anne euh, alors, je crois que je suis chargée de présenter très rapidement euh, comment ce, ce livre a vu le jour et, et le travail euh, extrêmement vivant, bénéfique et je, je dirais même joyeux, euh, vous le voyez sur mon sourire de Patricia, voilà. Euh, écoute Patricia, je, je dirais des choses très simples, euh, tu nous as envoyé ton manuscrit dans une quête euh, de transmettre en fait euh, sur ta pratique du tango, euh, non seulement en EHPAD mais aussi en centres sociaux, auprès de jeunes, euh, etc. Et là tu, tu, tu étais sur un axe plutôt autour des aînés, des personnes âgées, du contexte de l'EHPAD donc nous à la collection, l'âge et la vie, on est intéressés pour savoir comment euh, les pratiques et la clinique euh, interrogent la société, comment la société interroge les pratiques, et en particulier ceux qui sont les plus concernés. Et euh, si je me souviens bien euh, ce que tu m'as dit dès le début, c'est que beaucoup de gens te demandaient euh, « mais comment tu fais ?» Voilà. Aussi bien des collègues de Tango que finalement, des animateurs dans les EHPAD, les kinés avec lesquels tu collabores parfois, les directeurs, et que cette cette question en fait a éveillé chez toi un, un désir de transmettre, et tu as écrit un certain nombre de textes courts en fait qui qui reprenaient beaucoup de choses très vivantes, et pendant un an. Voilà, alors ah, c'est oui, vrai, voilà. <rire> vrai que c'est parti, alors j'ai écrit pendant euh, le confinement, ça tombait bien, j'en avais pas grand-chose à faire, hein. euh, mais j'ai écrit parce qu'effectivement, des gens m'ont téléphoné à cette période-là, alors soit des tangueros, soit euh, voilà, des, des, des présidents d'associations, enfin, qui souhaitaient savoir euh, comment se déroulaient ces ateliers tango. Alors, pour moi, c'était très difficile d'expliquer en dix minutes au téléphone ce que je faisais dans les ateliers ou comment fallait-il s'y prendre pour faire. Parce que je trouvais ça, finalement, je, je trouvais ma, mon dialogue réducteur et d'où l'idée de, de me dire ben, si j'écrivais ce que je vis ce que je partage et les échanges qui se passent quand on fait ce genre d'atelier. Donc, euh, j'ai suivi ce fil-là, en fait, ce fil conducteur, pour garder euh, finalement assez vivant ce qui se passe entre euh, ces ateliers tango et ces personnes plus âgées qui, euh, bah, qui, qui y participent. Alors, euh, notamment parce que mes ateliers tango et santé se passent soit dans les institutions en EHPAD, j'avais aussi, aussi ouvert un cours spécifique pour les personnes voilà, qui avaient des situations de perte d'autonomie, Parkinson, etc. Mais ce cours qui était euh, créé et pas en institution était plus difficile à faire vivre parce qu'en euh, qu institution, ben, ils sont là et c'est quelque chose qui leur est proposé. Voilà. Il n'y a pas une démarche personnelle en plus d'aller s'engager dans un cours. Donc, c'était plus facile de s'adresser directement aux institutions. Euh, quand il a fallu présenter ce projet, bah, évidemment, personne trop en savait de quoi il s'agissait. Donc, euh, les premières réunions qu'on fait avec euh, des gens sensibles à, à mon dossier, c'était euh, d'essayer pendant euh, un quart d'heure, 20 minutes, d'expliquer pourquoi j'utilisais le tango. Euh, quel était euh, euh, ce, ce, ce côté bénéfique de cette danse et pourquoi pas autre chose dans le fond, pourquoi pas du rock ou autre chose. Et, oui, il y a des particularités au tango qu'on voudrait bien que tu nous expliques. <rire> voilà, et notamment, je vais leur expliquais qu'à ce jour, les personnes qui sont dans les établissements sont des personnes qui ont déjà toujours dansé. Donc, euh, elles ont un vécu avec la danse, elles ont des souvenirs de danse, parce que finalement, les distractions qu'elles avaient, elles étaient bah, soit on allait au cinéma, soit euh, bah, on allait danser. Et beaucoup de ces personnes-là, d'ailleurs, ont rencontré leur mari en dansant, et voilà ça créait du lien social, la danse. Alors, d'autant que le tango faisait partie de ces danses très reconnaissables qu'elles ont elles entendaient. Donc quand je mets un tango, elles sont capables de m'en citer quelques-uns, voire d'en chantonner aussi quelques-uns. Il, il y a une vraie interaction entre cette musicalité et ces personnes plus âgées. Après, le tango, effectivement, avant tout, c'est une danse de totale improvisation. C'est une marche. C'est une marche sur laquelle on va appuyer son pas de danse marché, mais du coup, sur les temps forts de la musique. Et euh, ce qui va nous permettre de travailler notamment dans le cadre de la prévention des chutes, euh, parce que beaucoup d'EHPAD m'ont demandé d'intervenir dans ce cadre-là, de dossiers qu'ils montaient. Euh, J'ai eu la chance de travailler avec trois, quatre EHPAD différentes qui s'étaient regroupées. Euh, je tournais dans chacune d'elles. Et le sujet, c'était on fait intervenir plusieurs activités différentes, gymnastique, tango. Voilà yoga et dans le cadre de la prévention des chutes et on regarde ce qui se passe donc ça c'était intéressant alors il se passe toujours des choses très intéressantes avec chacun avec le tango on a noté quand même que le côté musical de la de la proposition bah, enthousiasmait beaucoup et puis délier la parole, et puis créer l'envie de, de se lever, créer l'envie de, de bouger. Et moi, je trouve ça formidable parce que si l'envie et le plaisir est là, alors on peut faire des choses. Euh, les kinés des EHPAD, sont, ont pour la plupart, sont venus passer un peu leur nez. Dans les, dans les ateliers, parce qu'ils ben, étaient surpris de voir que ben, certaines personnes, que peut-être euh, arrivaient à bouger, bien sûr, mais alors il fallait un peu y mettre de l'entrain, ben, se constater que dans les ateliers tango, euh, elles se levaient plus facilement, elles bougeaient, et ça c'était chouette. Une musique tango, ça dure trois minutes, donc si une personne reste avec moi à danser sur la musique, marcher en rythme, trois minutes, c'est déjà énorme. Mmh. Et trois minutes, des fois, elles ne tiennent pas tout ce temps-là. Oui, c'est modulable, en fait, hein modulable. sur des temps courts, tu peux... Sur des temps courts, sur des temps plus longs, c'est toujours adapté aux personnes, à la situation. Et puis, dans ces lieux de vie, des d'EHPAD, je n'ai pas que des personnes... Euh, qui sont debout et qui marchent. J'ai des gens qui arrivent avec des déambulateurs, j'en ai d'autres qui sont en fauteuil. Donc, euh, et ça, c'est bien parce que d'abord, moi, ça m'oblige à prendre le public tel qu'il est, tel qu'il se présente et à m'adapter à chacun pour que tout le monde participe. Parce que dans le fond, on peut danser assis, on peut danser debout, on peut danser avec son déambulateur et on peut encore même danser aussi avec son fauteuil. Donc, euh, montrer que voilà on peut tous y aller. quoi. Raconte-nous, parce que tu as fait ce livre, parce qu'au-delà de danser, que c'est sympa de danser et qu'ils ont des mémoires de danse, ton travail de mise en sens, du moindre geste, et de l'accueil, de, de, de, de, de la prise d'espace et de la danse à deux est une réflexion très profonde que tu as. Est-ce que tu veux voilà. bien nous parler un petit peu Tu as parlé de la marche qui est euh, euh, une, des, une des grandes thématiques que tu travailles. Tu nous dis que ce sont des musiques courtes, mais qu'en même temps, ça peut être un très gros investissement. Euh, moi, j'ai entendu dans tes explications qui sont présentes dans le livre, tout ton travail sur la motivation, sur l'accueil et sur la rencontre entre les oui. gens, entre toi et les gens, le cadre que tu mets en place. <coughs> et tu viens de nous dire, on peut danser euh, sur un fauteuil. Moi, je t'ai aussi entendu dire, on peut ne pas danser. Et c'est quand même quelque bien. part, être dans l'atelier. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi c'est beaucoup plus que seulement on a le droit d'être là Qu'est-ce qui participe de cette motivation et de cette envie dont tu parles Même pour les gens qui ne font pas, mm -hmm. même quand toi, tu les laisses complètement être sans forcément vouloir quelque chose pour eux. Alors, c'est le but de ces... C'est tout à fait juste le but de ces ateliers, c'est... Euh, de faire sens, c'est-à-dire que je viens pas juste mettre la musique et puis euh, et puis et puis voilà on, on tape des mains quoi euh, non, non non on est là euh, pour qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait une stimulation euh, et qu'on soit euh, quel que soit le nombre de participants alors c'est limité forcément l'espace qu'on a mais les types aussi de, de de personnes qui sont là comme je disais en fauteuil, parfois avec des pathologies Alzheimer, parfois Parkinson, parfois juste du vieillissement, parfois de la dépression liée à ce vieillissement. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elles arrivent, moi, je suis toute seule à mener l'atelier et j'exige juste des EHPAD, qu'il y ait une personne qui accompagne cet atelier, être soignant l'animateur, juste parce que je ne peux pas être en train de proposer quelque chose et puis résoudre les problèmes d'intendance, j'ai envie de dire, qu'il qui peut y avoir. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le groupe et pour ça, il faut le sentir, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est avec eux et qu'on qu a fait le lien, créé le lien, rien qu'en se présentant déjà, euh, c'est sentir l'ambiance du moment. Parce que la météo, par exemple, joue un rôle très important. Quand je vais dans une EHPAD, s'il n'a plus pendant trois jours et qu'il fait froid, et ou que je ne les ai pas vus pendant trois semaines, en général, je les trouve plutôt éteints. Donc, il faut remobiliser avec la musique, bien sûr, mais avec aussi l'énergie qu'on va y mettre. Moi, je n'impose rien et je leur dis bien qu'on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. On, si on n'a pas envie, on peut juste être là au milieu et écouter la musique. Si, euh, si on ne veut pas du tout, on n'est même pas obligé de venir. Ce n'est pas une obligation cet atelier. Par contre, assez vite, il y a quand même du, un groupe qui se crée et qui a envie de venir. Ça veut dire que pendant une heure de temps, parce que les ateliers durent une heure, il y a eu suffisamment d'énergie mise en place, de propositions. Alors, et ça tient évidemment à l'animateur. Ça tient euh, au cadre qu'on va proposer. On va varier les propositions. On va varier euh, les exercices. On peut aussi parfois chanter. On peut aussi parfois parler, se raconter. Je rebondis souvent sur une personne qui tout à coup me dit « mais moi, quand j'étais jeune, oui, oui oui ça m'intéresse quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous voulez nous raconter ?» Et ça, c'est intéressant parce que l'échange peut se créer, peut être fluide. Moi, ce que j'aime dans cette idée, c'est que chacun va participer à sa juste mesure sans forcer. En général, quand on veut forcer l'exercice, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on on perd, on perd justement le côté élan, élan personnel qui, dont j'ai besoin pour faire exister cet atelier. J'ai besoin qu'ils qu aient envie. Alors parfois, évidemment, c'est un jeu. Parfois, certains vont faire semblant de ne pas avoir envie parce que c'est leur caractère. Parce qu'ils ont compris que je n'ai je l'ai houspillé un petit, gentiment un petit peu plus et ça ils aiment parce qu'on ah, s'occupe un peu plus de moi, alors j'y vais encore plus et hop, tout le monde se met debout. Donc, j'aime l'idée aussi de ne pas forcer parce qu'il est arrivé qu'on ait des gens euh, apathiques, pas du tout présents. J'ai le cas du, du grand-père d'un ami qui était dans un de mes ateliers et cet ami me dit, oh là là, là, là mais je ne sais pas ce que tu peux faire avec, avec mon grand-père, quoi, il ne réagit plus du tout. Et je lui dis, bah, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Mais moi, en fait, quand je fais l'atelier, il est là, il est présent. Et quand il y a la musique, je vois son doigt droit battre la mesure. Alors, il ne réagit pas avec les autres, mais il est bien présent parce qu'il est en train de pulser la mesure. Mmh. Donc, je me dis que c'est tout gagné pour moi. Et puis, de temps en temps, je croise son regard, il n'est pas absent. Il est, il, est, il est là, il regarde quand même. Donc ça, j'aime bien le côté, euh, c'est comme euh, faire une mayonnaise, quoi. il faut faire monter, il faut battre à la bonne mesure pour arriver à faire monter cette mayonnaise tous ensemble. Et ce lien tous ensemble, c'est aussi le lien du tango. Donc, quand je parlais de marche, quand je parle de lien qui est l'abrasso, c'est aussi le tango, c'est aussi une ronde qui circule quelque part. C'est des individus ensemble qui circulent tous ensemble dans un, dans un bal. Et en fait, on recrée la même chose. On circule, l'énergie circule tous ensemble. Alors, ça peut être assis, ça peut être debout. Parfois, il n'y en a qu'un certain groupe qui travaille, ceux qui sont les plus valides. Parfois, on va faire travailler ceux qui sont en chaise, mais en tout cas, tout le monde est là pendant une heure et ma plus grande satisfaction, c'est quand même de, de les gens qui me disent à la fin, qui se disent « mais c'est déjà fini, et quand est-ce qu'on se revoit ?» Ça, c'est la plus grande satisfaction parce que ça veut dire quand je vais revenir, moi quand je vais revenir, ils me reconnaissent, hein, même les gens qui ont Alzheimer. Tout, je suis apparentée à la musique et au tango. Mmh. On entend dans ce que tu dis que l'un des enjeux, c'est de reprendre place, c'est de retrouver un élan vital, une envie de risquer son image, son corps, même très amoindri, et même si on ne peut pas forcément suivre la codification, qui est importante dans le tango, et en même temps l'improvisation, les deux polarités permettent à chacun de, de glisser quelque chose de soi dans l'espace commun, dans l'espace groupal, tout en étant dans sa propre expression, pas forcément conforme, et en s'appuyant sur ceux qui peuvent faire, pour oui. éviter aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces groupes, euh, on arrive à tout leur faire faire. <rire> C'est-à-dire que toutes les propositions, à partir du moment où elles sont amenées avec bienveillance, euh, dans cet atelier, il n'y a pas les personnes qui font ce que je leur dis et moi qui regarde, ou les aides-soignantes qui regardent, c'est que tout le monde fait. Personne n'est exclu du « on est là, on le fait tous ». Alors, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas de… par rapport à un groupe de tangueros normal à qui on donne des exercices, ils, ils peuvent être plus empêtrés avec leur image. Eux, ils ne le sont pas dans les EHPAD. Je n'ai pas ce problème-là. Ils y vont volontiers. Ils y vont volontiers sur ce que je propose, pour eux c'est juste l'envie, alors je pense qu'ils ont envie de me faire plaisir, ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie de partager ce moment, parce que ce moment il est amené avec joie, avec entrain, voilà, il faut que l'animateur il arrive avec les batteries à 100%, mmh. parce que si j'ai mes batteries à 50%, c'est foutu, l'atelier il ne sera pas bon. Ah oui, D'ailleurs, tu parlais de tout l'intérêt que tu, tu as écrit dans le livre aussi sur euh, euh, ta relation okay. à, à l'évaluation hein, avec les autres professionnels, parce que qui dit marche et prévention des chutes dit on évalue, et, et comment oui. là, des gens se lèvent, des gens risquent des choses… Euh, corporelles, euh, avec okay. la verticalité, etc., qui n'apparaissent pas forcément dans les tests d'évaluation. C'est pour ça que des kinés viennent à ton, à ton atelier, parfois partagé avec toi et autres personnes de l'équipe. Et comment ce travail sur la motivation, c'est une des grandes raisons pour lesquelles tu as écrit aussi. Et... Voilà. Alors ça, c'est vrai. Et, euh, et ça, ce n'est pas quantifiable, en fait donc moi je ne rentre pas toujours dans les petites cases d'évaluation parce qu'effectivement ils vont faire combien il a fait de pas, très intéressant mais moi ce qui m'intéresse c'est pas combien il a fait de pas c'est comment il a eu envie de se lever pour venir faire ces pas là avec moi euh, peut-être qu'il ne va pas en faire beaucoup il nous est arrivé d'avoir quelqu'un en fauteuil, mais vraiment depuis un moment en fauteuil et, et c'était souffrance parce que c'était quelqu'un qu'on avait vu debout précédemment. Et puis euh, voilà, le vieillissement arrivant, elle était beaucoup plus en fauteuil, mais au bout d'un moment, il y a eu un atelier très joyeux. Voilà, où il y avait vraiment beaucoup d'élan et à un moment donné, elle nous a tendu les bras. Elle voulait se lever, donc on l'a prise chacune d'un côté, on l'a mis debout devant son fauteuil, elle n'a pas marché, mais elle a pris ses appuis à droite, à gauche, sur le rythme de la musique, et c'était une grande victoire parce qu'elle dansait. Le fait de prendre cet appui, de basculer de droite à gauche, le corps danse déjà. Et ça, pour nous, c'était, elle nous avait tendu les bras, elle voulait se lever, quel que soit l'effort que ça lui a coûté. Et cet effort-là, je vous assure qu'il a, euh, a été poignant à regarder et à vivre avec elle. Mais quand on a vu son sourire après, c'était merveilleux, c'était merveilleux à, à, à vivre avec elle. Alors, c'est des instants comme ça qui sont magiques. Euh, et qu'on retient parce que cette dame finalement, euh, elle faisait surtout les exercices assis et, et lever les bras pas trop, voilà. Mais le fait qu'elle ait voulu, ça c'est ça c'est la plus grande satisfaction qu'on puisse avoir. Et du coup, ça c'est pas quantifiable. Ça, je peux pas le faire rentrer dans une case de côté euh, plaisir. Moi évidemment les ateliers tango. Euh, je suis la cerise sur le gâteau là, dans l'EHPAD quand j'arrive, parce que je ne vis pas euh, l'EHPAD au quotidien, j'y suis une fois de temps en temps. Donc moi, je suis tout à fait euh, neutre et pas du tout imprégnée par l'ambiance du lieu ou par les pathologies. Et je prends tout le monde, enfin je ne traite personne comme quelqu'un de ou, de ou de vieillissant. Je, je, je m'adresse à ce groupe comme si j'avais un groupe de, de bien portants. Et ça, c'est génial parce qu'ils le sentent. Je ne suis pas en train de, de, de jouer avec leur pathologie. Hein. Je, juste, ils sont pour moi, tout le monde va bien. Alors, on va faire avec ce qu'on peut. Mais moi aussi, je fais avec ce que je peux, comme je leur dis. Des fois, ils me disent Oh là là là là, je ne vais pas pouvoir. Je dis Moi non plus, mais on va essayer quand même. Voilà. Et en fait, en, en, en se mettant à leur portée, en, en étant disponible. Finalement, le tango. C'est une mise en disposition, c'est le moment où je vais me mettre à danser le tango, c'est le moment où mon esprit va se libérer. Je ne suis plus dans le mental, je vais être dans la sensation, que je sois le guideur, celui qui guide la danse, ou que je sois celui qui est guidé. Et en l'occurrence, quand je suis avec ces personnes, quand je danse le tango, je me mets à nouveau dans cette sensation. Ok, j'ai donné un exercice précis qui était peut-être, alors sur la musique, on fait quatre places sur quatre rythmes sur place et on avance de huit pas et on refait du sur place, par exemple. Mais peut-être que ce n'est pas ce qui va se passer parce que la consigne ne va pas être respectée, mais ce n'est pas grave. J'essaye Je, de faire en sorte d'être dans cette sensation partagée pour arriver à aller chercher le plus, le petit plus qui va faire que cette fois, on a, fait, on, a, on a avancé et au fur et à mesure des ateliers, on s'aperçoit justement que ça avance, que des choses qui étaient difficiles au début deviennent « ah ben ça y est, c'est intégré » quelque part, donc on peut aller un peu plus loin dans la proposition à chaque fois. D'ailleurs, tu as fait des focus hein, dans le livre. Tu donnes beaucoup, beaucoup de, de, de situations. Hein, tu racontes justement pour qu'on sente à quel point les, les aînés, les âgés sont encore tout à fait capables en fait, de beaucoup de choses. Ce qui oui. apporte un autre regard aussi sur l'objectivation de ce que les gens peuvent faire ou pas. Et euh, tu, tu nous racontes aussi avec des petits encarts très précis. Euh, tu fais des focus en fait pour, pour donner aux au Tanguero que tu connais, mais peut-être aussi aux soignants et aux accompagnateurs, une image de, de qu'est-ce que tu fais un peu plus techniquement, par exemple, sur la question de la marche ou sur la question de la première fois. Oui. Tu as fait comme ça des encarts pour tendre des ponts, pour que les lecteurs puissent s'approprier un petit peu ton approche et éventuellement euh, euh, voilà, proposer quelque chose. Alors après, l'animateur la, voilà, de cet atelier, que je suis, doit être créatif. Je ne peux pas, d'un atelier sur l'autre, faire, enfin, on, il y a des choses qui reviennent, on va faire la même chose, mais il va falloir être créatif, il va falloir avoir envie de, tiens, aujourd'hui, je vais peut-être pouvoir essayer ça avec eux, je vais peut-être pouvoir aller un peu plus loin là-dessus. Alors, une fois, ça va être créer des chemins de danse, une fois, ça va être travailler seul sur l'équilibre, appuyé sur une chaise ou assis. En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut, on peut être créatif avec cet atelier tango parce qu'on extrait du tango toutes les valeurs subliminales. Alors, on a parlé de la marche, mais on parle aussi de l'équilibre dans la danse. Et cet équilibre, c'est quelque chose qu'on perd aussi en, en vieillissant. Moi, je, je joue beaucoup sur les conseils aussi. Alors, parfois en imitant. Parfois, je me mets en scène. Et euh, ça les fait rire, évidemment. Et ils se reconnaissent. Ils me disent, bah, oui, oui, c'est vrai qu'on marche comme ça. <rire> et et on se, Alors, on apprend à se redresser. On apprend à se regarder. C'est aussi euh, le lien du tango. Euh, comment je, je regarde l'autre Comment je suis avec l'autre Quand je danse avec une dame qui a, qui a toute Toujours les yeux par terre, je dis bah j'aimerais mieux que danser avec vos yeux qu'avec vos cheveux en fait, parce que je vois que le sommet de votre crâne. Alors pareil sur la lève, posture, hein. Voilà, je, il faut trouver des moyens d'interagir de, de, qui soient extrêmement bienveillants, euh, mais drôles aussi parce que ils ont beaucoup d'humour. Ils ont beaucoup d'humour les personnes âgées en fait. Que euh, tu dis là m'évoque euh, les personnes qui ont, qui ont fait les petits poissons pilotes qui t'accompagnaient dans le livre. Euh, je pense, au. Tu, tu nous présentes le tango comme une médiation aussi qui permet de, de, de, de, de travailler la posture physique, mais aussi sociale, relationnelle. Euh, tu nous racontes euh, tout ce que tu fais sur le cadre, sur la motivation. Euh, je pense euh, à l'écrit de Laura Trèche euh, psychologue euh, tanguera et oui. animatrice thérapeute d'atelier qui a, qui a fait un petit texte sur justement le, la médiation expressive euh, qu'est-ce que c'est? Euh, je pense aussi à Françoise Pelin que, qui a écrit un, un petit texte de philosophie sur justement la danse hein, et oui, oui. la danse est l'élan vital et à Frédéric Omjot qui a écrit la postface en tant que psychiatre, euh, gérantopsychiatre et Tanguero. En fait, tu as déjà drainé avec toi tout un tas de personnes passionnées pour justement mettre en perspective toute la profondeur de ton travail, de ce que tu avais à transmettre. Alors, euh, moi j'ai vraiment euh, travaillé ces ateliers comme je travaille mon tango en recherche. Euh, je, je cherche toujours quand je, quand je m'entraîne le mouvement juste le mouvement parfaitement adapté pour moi, pour l'autre celui où je vais être complètement confortable dans, dans, pour moi mais pour l'autre aussi et avec eux c'est un peu la même chose en fait je cherche à être ajustée à l'instant à l'environnement et au groupe l'ajustement dans le tango c'est vraiment un lien, c'est une posture. On parlait de cette pyramide à un moment dans, dans le livre, qui, qui est à la fois je suis dans le sol, mais à la fois je suis plus aérienne, je suis avec l'autre et j'entends la musique et je vais vivre cet instant musical. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est une danse d'improvisation déjà. Donc, euh, on n'a pas de, pas de base comme dans les autres danses. Donc on peut être libre d'aller en avant, d'aller sur le côté, d'aller en arrière. C'est ce qui se passe quand on danse dans un bal. Mais eux, ça, quand ils étaient plus jeunes, ils l'ont appris. C'est-à-dire que comme ils ont appris à danser par transmission euh, filiale, en fait, euh, bah, ils ont appris euh, sur le tas, on va dire. Nous, nos générations, on va apprendre à danser. Et souvent, on n'a jamais dansé à deux. Donc on est... Euh, poté il nous faut des outils. Et puis avec ces outils, ben, quand on va danser, on sort la mallette, le marteau, le clou, tac, je frappe là. Eux pas du tout, ils étaient beaucoup plus décontractés dans leur danse. Ils s'adaptaient à ce qui se passait. Ils n'étaient pas en train de vouloir appliquer la formule qu'on leur a appris parce qu'on leur a appris à marcher sur la musique hein, et à faire attention aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est dans leurs cellules, ça c'est magnifique parce que ça revient tout seul, j ai, j ai leur... bon, évidemment on est en France donc ils ont tous dansé plutôt le tango européen qui a un pas de base lent lent vite, lent et quand je mets la musique ils font danser ce pas là en règle générale et c'est pas grave c'est très bien c'est ok, tout va bien, c'est un contre-temps euh... Et puis petit à petit, ils vont commencer à écouter ce que je dis et à, à plus le faire, à faire autre chose. Donc, euh, quand ils sont dans le groupe, ils font attention aux autres. J'ai personne qui cogne personne. Ça n'arrive pas. Parce qu'ils ont eu peut-être plus jeune cette, cette habitude. On avait eu hein, une discussion avec euh, Frédéric Hamjot euh, sur justement le, le tango aujourd'hui, oui, dans les éPAnes, mais nous, nos générations, quand on se rendait pas, ce sera peut-être autre chose que le tango qu'il faudra mettre parce qu'on n'aura pas participé à ça. Mais c'est intéressant justement aussi de voir comment on évolue dans les propositions qu'on peut faire, dans les, tous les outils qu'on peut trouver pour transformer ce quotidien et le rendre bah, plus, plus ludique, plus joyeux. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les EHPAD, moi je trouve les équipes formidables, en tout cas là où je vais, euh, franchement euh, bravo. Euh, mais il ben, y a peut-être une usure, il n'y a peut-être aussi pas les moyens euh, d'inviter des, des personnes extérieures, mais je les trouve quand même. Euh, ben, c'est très très très très sympa, plein d'idées sur les animations. Enfin, il se passe toujours des choses dans une EHPAD. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Hein. Moi, j'arrive, ah, il y a une déco nouvelle, ah, vous êtes en train de faire ça, voilà. Et je dis, j'ai envie de dire, soyons nombreux à proposer des interventions comme celle-là. Il y a besoin, il y a besoin de rendre vivant, il y a besoin de rendre accessibles ces endroits à l'extérieur aussi, euh, de créer ce lien. Moi, je suis un peu triste quand je vois les parents rendre visite aux à, à gens qui sont en EHPAD, parce que mais je me suis retrouvée dans cette situation à être un peu empêtrée, à ne pas savoir quoi faire, quoi dire. C'était un peu long. Et je me dis que j'ai eu comme ça le cas d'une dame qui venait voir sa maman en EHPAD et qui... Elle-même était dans ce, ce aussi, par ailleurs, pas de tango, hein, de salsa, euh, mais euh, elle me dit Mais moi, je viens voir ma maman quand il y a l'atelier tango. Comme ça, je participe avec vous, si vous voulez bien, et je passe un moment délicieux avec ma maman, parce que sinon, je ne sais pas quoi faire. Sinon, c'est long. C'est long, euh, on va un peu se promener dehors, et puis on n'a pas grand-chose à se dire, parce que voilà, elle n'est plus trop là. Et ça, je trouve ça formidable de. De, de, voilà, de pouvoir partager ensemble ces moments-là, de pouvoir se dire, parce que c'est le but de la danse, quand ils sortaient danser, c'était pour retrouver les copains, les copines, c'était pour retrouver le, le lien social, mais ça, ils le retrouvent direct dans le groupe de, qui vient aux ateliers tango. Le groupe se forme, au bout d'un moment, le groupe est formé et il y a beaucoup d'encouragement et de bienveillance les uns envers les autres. Ça, c'est magique, c'est magique parce qu'ils s'encouragent. Après aussi, ils peuvent se charrier un peu, hein, mais voilà, c'est toujours gentil en tout cas. Et puis, euh, dans le tango, outre la marche, l'équilibre, euh, l'écoute est importante. Euh, la, la prise de décision quand on va guider. Alors, c'est vrai qu'ils vont travailler beaucoup plus dans le rôle du guideur parce qu'on va marcher en avant avec eux mais du coup ils sont obligés de prendre la décision qu'est-ce que je fais faire qu'est-ce que je décide de faire ah la consigne c'était là de faire des pas de côté Bon, ils ne s'en souviennent peut-être pas mais on est là pour les aider il y a quand même cette implication Ah, je, je, voilà, je me donne un, un peu du mal à, faire, à appliquer la consigne j'y vais mais pour moi pour l'autre et j'y vais en douceur donc ce lien je pense que ce lien, en fait, euh, euh, il évite l'ennui, il, il fait juste créer du jeu, il fait juste créer euh, le plaisir et c'est ça. Si on arrive à ça, alors on a gagné tous les efforts. Vous savez, euh, Souvent, les infirmières me disent, bah, dites donc, quand je l'ai vu ce matin, je n'aurais pas parié qu'elle aurait fait tout ça cet après-midi. Hein. Je dis, bah, Et en général, ce n'est pas moi qui réponds. Je dis, bah, oui, mais là, il y a la musique. Et il y a une infirmière qui va à domicile, qui n'en peut plus d'être obligée de motiver ses patients. Donc maintenant, elle met du tango, elle applique la formule des ateliers et elle les amène à la salle de bain en dansant. Et elle me dit « je me fatigue beaucoup moins, ça leur fait plaisir, allons-y ben, » C'est super, Moi, je trouve, ça, je trouve ça magnifique. Voilà la collaboration qu'on peut avoir aussi par ce lien avec… Avec les intervenants, avec les aides-soignants, etc. C'est, euh, il faut que ce soit, euh, faut que ce soit fluide, comme la danse. Il faut qu'on arrive à ambrerquer nos pas les uns dans les autres, les uns avec les autres, sans tomber, sans, voilà, tout en douceur et faire avancer, euh, faire avancer le lien, le lien des EHPAD. Merci. Euh... Merci Patricia, merci Sophie. Est-ce que quelqu'un souhaite poser des questions Profitez-en. Euh, levez la main, euh, écrivez des, des questions dans le chat, n'hésitez pas, profitez. Voilà, la première est toujours un peu difficile, mais sinon… Non, euh... ce n'est pas difficile. Ah, <rire> voilà. Les choses difficiles, Patricia, coucou. coucou. coucou. Tout d'abord, un, grand bisou. un um, grand bisou. Quand je suis arrivée ici à France, je ne parlais pas français, mais j'ai parlé le, le langage universal de la danse. Et j'ai partagé des ateliers avec toi, moi en tant que stagiaire de danse-thérapie, à l'EPAD Egoa de Basusari, tu si te oui, rappelles, Abraço. Abraço. Oui. Merci. Merci pour aller assez loin et assez, de cette manière assez transparente et magique, mais aussi honnête en parlant de notre corps, de l'écorce et l'effet des mouvements. C'est génial. J'ai pas grand chose à te dire. Merci beaucoup. J'espère que tu continues. Bien sûr que je continue à danser. <rire> Toujours. Toujours. C'est merveilleux. Merci. J'ai hâte de pouvoir lire ton livre. Merci. De là, de là. Merci, Merci. Merci d'être là, en tout cas, et d'avoir si bien aussi transmis. Parce que c'est vrai que la formation qu'on avait faite avec la caravane de la mémoire, euh, euh, c'était intéressant de proposer aux aides-soignants de rentrer, euh, de voir. On a fait des ateliers ensemble. Hein mal avec un groupe et c'est très émouvant parce que les personnes âgées euh, ben voilà on proposait exactement ce que je vous ai proposé et c'était dans, dans, dans ton EHPAD qu'une dame très âgée un jour qui était arrivée très fatiguée et à l'issue de la séance nous a dit vous m'avez ressuscité ça nous avait touché à un point inimaginable euh, parce qu'on s'est aperçu combien donc c'était important de, de vivre ensemble ce moment-là. Je ne propose pas un atelier, je vis un atelier avec eux. Et dans le livre, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que il faut y aller avec vraiment toute son énergie. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir la batterie à 100 parce que quand on s'en va, elle, elle est réduite. On a besoin de, de, de récupérer parce que c'est fatigant, bien sûr. Mais je peux pas dire, euh, je, je peux pas ne pas faire parce que je suis le moteur, je suis la locomotive. Et, et j'ai aussi ce que j'essaye de dire dans le livre et de transmettre, c'est qu'il euh, va falloir euh, comprendre que si on veut faire cet atelier, euh, il, il faut, il faut s'investir, mais, mais être tellement joyeux de le faire, montrer son propre plaisir, donner son propre plaisir, c'est attraper celui de l'autre. Et Patricia, j'ai une question. Comment euh, sont accueillis vos, vos ateliers par euh, les directeurs et directrices des Alors, euh, vous les proposez, euh... avec curiosité, <rire> euh, mais je sais convaincre euh, déjà, et euh, j'invite bien sûr à, à venir voir. Euh, à, à, à, à participer, etc. Et en général, bah, le premier atelier convainc tout de suite, euh, donc les ateliers suivants ne font que confirmer. Euh, la seule Le seul bémol que je vais mettre aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans une situation là, avec la crise financière, les problèmes de Bon, qui arrive aussi hein, au niveau des EHPAD, de gestion, etc., c'est qu'on entend aujourd'hui bah, les intervenants extérieurs, les ateliers tango, vous veniez une fois par semaine, vous allez venir une fois par trimestre. Ce n'est plus la même. Ça devient une, presque une animation. Pour moi, ce n'est plus un suivi. Ce n'est plus un suivi régulier. Là où on voit la différence, c'est quand c'est proposé tous les 15 jours. Parce que Hop, on va chaque fois un peu plus loin. Et on voit bien, quand je ne quand les vois pas un mois, on voit vraiment la différence. Donc, euh, c'est du récurrent, c'est comme tout ce qu'on fait, mais voilà, après, malheureusement, on va, on va se heurter peut-être à ça, à ce problème-là, ce que je comprends très bien. Donc, euh, bah, peut-être faudra-t-il former, je sais pas, plus de gens ou, euh, on peut, on peut toujours essayer voilà, de, de proposer des, des solutions, euh, mais je sais que les budgets sont restreints et on va se heurter à ça. Mais, mais de toute façon, quand je fais un atelier, en général, je, voilà, tout le monde est convaincu. <rire> est oui. Mais j'invite, hein, bien sûr, et, et bien sûr, quand le directeur vient, euh, il est hors de question qu'il s'assoie et qu'il regarde. Il fait comme les autres. Il est le même que la personne âgée assise à côté de lui. Je ne veux même pas qu'ils s'en occupe de la personne âgée, je veux qu'ils fassent comme la personne âgée, ils fassent même, même, la même chose. Alors, il faut qu'ils le vivent aussi, ce, cet atelier. Euh, S'ils me regarde ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Bernard Pradine, prenez la parole. Oui, bon, bonsoir. Je, je suis ancien gériatre dans un service de soins de longue durée et je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Euh, alors Chacun y va de son interprétation, évidemment. Mais moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est le fait que euh, s'il y a de l'enthousiasme dans le, le, le, ce que vous proposez, euh, je dirais, à la limite, quel que soit ce qui est proposé, ça peut être du dessin, ça peut être euh, euh, atelier mémoire, enfin, entre guillemets, parce que là, euh, dans ma clientèle, c'était pas, euh, dans ma patientèle, c'était pas euh, évident, je n'allais pas les mettre en échec. Bon et vous l'avez vous dit aussi au niveau de, de ce que vous proposez, mais moi ce qui m'avait frappé c'est ça, c'est que c'est ce que vous avez dit en dernier, quand vous dites l'enthousiasme, si, si ces personnes ont par exemple la famille que vous avez évoquée, qui vient le voir, qui dit « mais je ne sais pas quoi faire avec maman, je m'ennuie, c'est long euh, », si vous avez euh, la famille qui vient souvent, ou la famille du voisin, il vient, euh, oh là, mon Dieu, le pauvre dans l'état où il est, oh, peut-être qu'il vaudrait mieux être passé. Alors, ce n'est pas dit, mais les gens le ressentent euh, tout à fait, ça, me semble-t-il. Je crois qu'ils perçoivent bien tout ça. Et on s'ennuie, euh, comme vous dites. Alors, les personnels, euh, ils sont obligés de se détacher de, de la personne très rapidement. Quand ils viennent, ils se proposent malheureusement, pas forcément pour des choses qui font plaisir à la personne, que ce soit la toilette ou que ce soit l'alimentation, euh, vous arrivez finalement avec surtout la joie d'être là. Enfin moi, c'est le, si vous voulez, c est, c est, vous savez le, il paraît que les hommes ont tendance à généraliser un peu, mais c'est un peu ça, si vous voulez, ce que je ressens, c'est cette espèce d'indistinction qui tient euh, surtout à la motivation de ceux qui sont là, c'est-à-dire enfin j'ai quelqu'un qui est à côté de moi, qui est content d'être avec moi qui ne semble pas gêner s'il y a des odeurs qui sont désagréables, qui euh, voilà, ne me demande pas de faire autre chose que de me tourner ou d'ouvrir la bouche pour manger. Et, et, et, et, et au fond, c'est la vraie vie qui revient. Et moi, je ne peux que vous encourager euh, du haut de mon âge, puisque je deviens candidat, si vous voulez, à, à venir faire le tango pour la... pratiquement la première fois de ma vie. Mais je ne peux que vraiment, vraiment vous encourager dans cette voie, dans cette malheureusement déshumanisation qui, qui guette actuellement encore plus du fait des, de, de tout ce que vous savez, hein, de, de, des problématiques, de, non seulement de limitation des personnels, mais aussi de, de problèmes de recrutement qui se, qui se surajoutent. Enfin, voilà, en tout cas, bravo, continuez, vous avez au moins, je ne sais pas si c'est important ça, mais de la part d'un professionnel, vous avez là vraiment le sentiment que ce que vous faites est absolument crucial. Et je vais finir en vous disant ceci, c'est que nous n'avons pas eu d'animatrice même jusqu'au début des années 2000. Et dès qu'elle est arrivée, euh, j'ai pu baisser, alors bon, peut-être un effet placebo sur le médecin aussi, hein, mais j'ai pu baisser les antidépresseurs, les antalgiques, enfin des gens qui n'étaient pas bien et qu'on indiquait finalement, ces gens qui s'ennuyaient, qui étaient dépressifs et douloureux, parce que ça va souvent ensemble, euh, étaient clairement améliorés par le fait qu'on indiquait l'animation pour eux, puisque mm -hmm. on pas le faire pour tout le monde. Voilà, voilà je m'en arrête à je, je, vraiment je, je, je voudrais vous faire passer ma sincérité voilà merci et c'est tout à fait juste ce que vous dites et que j'explique aussi dans le livre qui est que moi je suis euh, la cerise sur le gâteau j'arrive je suis pas là au quotidien avec les personnes âgées donc forcément je suis avec toute ma joie et mon enthousiasme et ça ça, ça se vit pendant une heure ensemble ça c'est sûr euh, donc euh, après je fais bien le distinguo, euh, dans c'est une animation autour du tango, c'est-à-dire euh, je viens avec des danseurs, on met la musique, on danse, on fait des, on fait des choses ensemble, hein. euh, on, leur fait, on leur montre du tango, on, on, bon, ça c'est une animation. L'atelier Tango et Santé, c'est vraiment un atelier de travail avec eux. Il n'y a plus les danseurs pour, euh, pour divertir, c'est eux qui doivent être acteurs de ce moment, de cette heure passée avec moi. Et c'est la différence, c'est là, entre une animation et un vrai atelier de travail. Donc, ça, évidemment, ça, ça se forme. Mais cet atelier de travail, en tout cas, il doit, alors, quel que soit hein, euh, ce qui est proposé, parce qu'il y a des gens qui, qui amènent des animaux dans les EHPAD, il y, a, enfin, il y a plein de choses qui se passent, qui sont formidables, mais qui sont nécessaires. Voilà, je pense que l'apport de l'extérieur euh, est nécessaire ça crée ce lien social aussi. C'est-à-dire que tout à coup, on n'est plus dans les murs, les murs s'ouvrent. Les murs, les murs respirent plus large aussi. Merci. <rire> Est-ce qu'une autre personne veut participer mmh. <coughs> J'ai une question. Bonjour. Bonjour Patricia, euh, je n'ai pas lu ton livre, je l'ai reçu en revanche, mais euh, par contre j'ai vu le film euh, La mélodie d'Alzheimer, je l'ai vu deux fois, une fois à Paris il y a quelques années, et puis récemment il est passé à Caen, mm -hmm. Donc, La mélodie d'Alzheimer, on est plus auprès de, oui, de oui. patients qui sont atteints d'Alzheimer, et c'est avec Carolina Udovico. Et j'ai eu aussi euh, connaissance d'interventions, de, de, alors je ne sais plus dans quelle région en France, mais de personnes qui travaillent aussi, aussi euh, avec le, le tango en milieu psychiatrique. Tout à fait. Et euh, ça m'a fait penser également à la danseuse Carmen Aguiar, mm -hmm. qui, lorsqu'elle est arrivée euh, en, en France, donc ça remonte à quelques années, elle, elle travaillait avec euh, Tony Lenné donc avec des enfants et déjà euh, Carmen utilisait euh, la danse, elle n'était pas encore je crois danseuse de tango mais elle était danseuse contemporaine mmh. et elle utilisait avec euh, les enfants qui étaient chez Tony Lédé, elle commençait aussi à utiliser euh, la danse mais ma question c'est est-ce que comme il y a comme ça des expériences, euh, la mélodie d'Alzheimer s'était tournée en Normandie, mmh. euh, il y a des expériences euh, que toi tu fais à Paris et, et à Toulouse, mmh. etc. Est-ce que vous avez des liens euh, de, voilà, entre oui. thérapeutes, tangothérapeutes Est-ce que vous avez des liens entre vous Alors oui, parce que euh, moi je voilà, moi j'ai travaillé avec les, avec, euh, le, ben, les gens d'ABB Reportage, La Mélodie d'Alzheimer, avec France Mouret de France Alzheimer et l'IUT de Bourgogne, puisqu'on avait proposé ici sur la Côte-Basse des formations avec, auprès des aides-soignantes pour montrer et, et, et, et montrer comment faire des ateliers de tango-thérapie. Donc, c'était euh, très intéressant. Je crois que après. J'ai travaillé avec eux pendant le confinement également pour proposer des vidéos qui étaient transmises dans les EHPAD de façon à continuer à proposer des exercices. voilà. Donc, J'étais ravie de voir que ça tournait dans les EHPAD et de les voir continuer. Moi, je dirais que ce qui est intéressant avec les fondamentaux du tango, euh, que je, dont je parle dans le livre, c'est euh, et moi c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui m'a intéressé dans, dans ces ateliers que je mène auprès des personnes âgées, c'est en allant me confronter à des publics différents, j'ai eu la chance de, de travailler ici avec, avec, euh, dans la zone prioritaire de Bayonne dans un collège, deux années de suite, de me, de, voilà, de me confronter avec des gens qui ont Alzheimer, des gens qui sont juste vieillissants, parce que j'ai des ateliers où c'est juste des gens comme ça, euh, et puis des collégiens. Donc je fais des grands écarts entre, parfois je dois mener un atelier dans, des, dans une EHPAD et puis d'autres fois je vais au collège, euh, ça, ça oblige le, le danseur de tango à se positionner dans, dans, dans ses fondamentaux et à, être, à travailler justement cette, cette position du danseur qui est une position d'ouverture, qui est une position où on est vraiment là au moment où ça se passe et pas ailleurs et on utilise cette matière qu'on vit avec les autres pour, ben, voilà, on est des alchimistes du mouvement en fait. Donc euh, ça c'est très intéressant. Euh, alors, oui, effectivement, j'ai travaillé avec eux et, euh, et encore avec plaisir. Euh, voilà, je, je, je sais qu'on est en lien. Euh, mais euh, après, eux sont plus sur Dijon. Moi, je suis sur la côte basque, donc ce n'est pas, <rire> pas évident. Euh, mais ces ateliers, en fait, je les menais avant de les connaître déjà. Donc, euh, sur la côte basque, parce que ça fait 5-6 ans que je les mène. Et, et voilà, et ça m'a permis justement cette expérience. <rire> au long cours m'a permis aussi de m'a donné aussi envie de, du coup d'écrire là-dessus hein, puisque on m'avait posé la question parce que je trouve que c'est important de au-delà de, de montrer comment il faut faire c'est de l'incarner voilà et je pense que il faut incarner ce voilà je vais je vais faire une... mais je ferais la même chose si je faisais une animation peinture hein. euh, je pense que ça c'est fondamentalement aussi qui, qui je suis mais fondamentalement j'ai besoin d'être là où ça se passe avec les gens qui m'entourent et, et d'être et créative et je pense que le tango en tout cas nous permet puisque c'est une danse d'improvisation nous permet cette créativité et, et tant mieux et c'est ce qui nous permet aussi finalement de l'utiliser sur plein de sur plein de postures différentes aujourd'hui on voit beaucoup plus et c'est et c'est quelque chose qui est intéressant de voir des femmes apprendre le double rôle. C'est-à-dire, moi, j'ai été formée comme ça, je fais le cavalier ou la cavalière. Donc, j'ai appris les deux en même temps. Mais aujourd'hui, on a des hommes qui apprennent à faire le rôle de la femme pour se mettre aussi dans la posture différente, qui n'est plus celle du guideur, mais de celui qui va transformer justement ce mouvement, qui va suivre. Euh, et, et, et inversement avec des femmes, donc je trouve que c'est bien, parce que ça crée, euh, ça crée des ouvertures, ça crée des possibles, voilà. Moi, je, moi tout, ce qui, tout ce qui crée euh, de l'humain, de, de la vie humaine m'intéresse. Je, je me permets juste de souligner quelque chose, on, on, on voit tout ce que tu mets dans ce que tu fais, et tous les aspects que tu réfléchis, y compris les... On ne va pas partir sur les changements de genre, mais voilà. Euh, évidemment, le, le travail sur la posture qui est prise, sociale, etc. J'aimerais juste souligner que euh, ta, ta réflexion que tu as transmise dans ce livre, sur tout le, le soubassement de ce que tu permets de, te pro, de proposer des exercices, de démarrer une séance comme ça, d'aller sur un déroulé de séance, etc. C'est un travail énorme sur le cadre, sur les rituels. Et, euh, et sur les échos avec le tango dans ce qui est euh, euh, des, des pas à apprendre sur cette disponibilité que tu travailles de diverses manières et que pour que ça fasse médiation et que ce soit pas seulement de l'enthousiasme sympathique de venir partager par sa passion, euh, pour que ce soit vraiment un atelier qui amène à développer le sentiment d'exister chez les gens, tu fais tout un travail technique et de réflexion sur la symbolique du moindre geste et de la moindre communication euh, qui, qui rend euh, l'utilisation du tango à la fois plus qu'un art uniquement que tu transmettrais et en même temps euh, plus qu'une animation seulement aussi. Voilà, parce que lorsqu'on apprend à lancer le tango, évidemment, on apprend, euh, on apprend euh, soit à guider, soit à être guidé. Et puis, on apprend ce langage corporel qui pour moi était vraiment un langage de communication entre, entre deux individus. Euh, mais quand je parle, quand j'apprends à, à parler ou quand je parle, il faut aussi avoir beaucoup d'écoute. Parce que si je veux transmettre, je suis obligée d'écouter l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, effectivement, euh, il faut qu'il y ait un cadre et il faut qu'il y ait une évolution sur ce qu'on propose. Alors, bien sûr que c'est travailler, mais ce n'est pas répétitif. C'est créatif et ce qu'il faut amener, c'est l'autre dans ce sentiment de danse. Retrouver ce sentiment du geste qui danse. Si je demande de lever le bras, bon, ce n'est pas très rigolo, mais si on le fait en musique, là, il y a une interprétation et ça va dépendre de la musique. Et on a la chance dans le tango d'avoir une musicalité qui est très, très riche. Et puis aussi d'avoir trois rythmes différents, tango, valse et milonga, qui nous permettent des variations rythmiques, mais surtout d'avoir une telle variété de musicalité qu'il faut connaître cet outil quand même pour pouvoir s'en servir et en extraire, en extraire le, le, le possible. C'est vrai que le tango, c'est une danse qui vous prend quand même un peu au trip. Qui vous qui vous amène à faire un mouvement, et là je vais plus simplement lever le bras, mais je, le mouvement va vraiment naître de l'intérieur. Et on a envie, on a envie, donc voilà. Moi je suis passionnée, donc effectivement, <rire> vous devez le sentir, mais c'est ce qui a créé aussi cette envie d'aller vers ces ateliers c'est partager ça avec l'autre et lorsque je fais un exercice qui est tout simple avec deux personnes qui sont au fauteuil par exemple et de dire ben, avec ce qui est disponible, le bras, la main il y en a un qui propose et l'autre qui va y faire en miroir en fait ben, c'est très intéressant parce que ça va venir petit à petit cette écoute mais après il y a l'interprétation aussi de la musique et les personnalités de chacun vont se dévoiler Personne ne se posture de la même façon. Donc, on voit euh, tout le potentiel. On voit aussi tous les gens tels qu'ils sont aussi. Et, et, et c'est génial. Parce qu'on les ramène, avec ces ateliers, on ne les limite pas à ce qu'ils sont là quand on les voit. On les ramène à ce qu'ils étaient et à leurs envies. Et, et on prend un coup de jeûne, moi comme eux, en fait mais euh, si je peux me permettre euh, ça me fait penser le, le, le fait que le, le tango soit une danse, euh, c'est le langage du corps comme tu, tu le dis il y a euh, une tangothérapeute qui a écrit un livre à propos de son expérience qu'elle a vécue avec son père qui a eu, qui a subi un AVC oui tout à fait Francesca Fedrici, qui a écrit un livre qui s'appelle Lorsque les mots viennent à manquer oui. et donc qui, qui fait appel directement au tango et qui euh, donc a utilisé euh, le tango thérapie tango pour les personnes atteintes d'abord avec son père et pour les personnes atteintes d'aphasie et je trouve ça absolument euh, magnifique incroyable et, et oui, absolument magnifique. Et il y a dans le film, aussi, il y avait quelque chose dans le film La mélodie d'Alzheimer, pareil par rapport à ce que tu viens de dire, où il y a un monsieur, un monsieur juif qui retrouve une vieille chanson qu'il chantait quand il était gamin quand il était jeune, et euh, qu'il se, qu se met à fredonner, à, oui, à chanter en église. C'est magnifique. À moi, dans oui. un de mes ateliers que, que je mène là, sur Bayonne, oui. j'ai certains qui sont, qui sont atteints d'Alzheimer, assez léger, mais quand même. Et ce monsieur n'est pas, enfin, pas capable d'aller de son unité à la salle. Il faut vraiment les accompagner jusqu'à jusqu la salle où on pratique le tango. Et en fait, quand il arrive il comprend qu'il a compris, hein, maintenant c'est l'atelier tango, il arrive, il me regarde, il fait la comparsita et il adore ce morceau donc on, on, on travaille avec ce morceau et quand il y a ce morceau, je dis vous me faites danser et là il se lève tellement fier de pouvoir faire ses pas sur sa comparsita et alors quand je suis dans ses bras, il a une belle posture hein, de danseur, euh, aussi incroyable que cela paraisse, il, il a... Plusieurs fois, j'ai constaté qu'il s'arrêtait pour m'éviter de cogner qui que ce soit. Un monsieur qui a Alzheimer, quand l'atelier est fini, il faut le raccompagner. Hein? Il n'est pas capable d'aller tout seul. Mais dans la salle, au moment où il danse, il est pleinement en train de faire ce qu'il qu sait faire danser. Et c'est ce, pareil, il a ce morceau, c'est la comparsita, et on veut lui faire plaisir, alors on met ce morceau, et c'est toute sa jeunesse qui revient, il a les yeux qui pétillent, on sent que ça frémit, bon, c'est génial, c'est juste magnifique, juste magnifique à vivre. Patricia, bon. je ne peux pas m'empêcher de dire une chose, parce que, mais tout l'a dit dans, au long de, de, de, de la séance, de la durée de, de cette belle expérience, quand on danse, on se sent protagoniste. La danse nous permet de nous sentir protagonistes de quelque chose, même si c'est les petits doigts des messieurs que tu as parlé, oui. ou si c'est les grands bras qui s'ouvrent comme ça. Quand je me sens protagoniste, quand tu fais les ateliers ou les séances, je préfère parler des séances, quand tu proposes, quand tu permets cette, cette magique instant, c'est la dignité qui revient vers la personne ce moment de dignité, ce moment dont la personne peut se trouver protagoniste de, de les petites choses ou de les grandes choses, d'un petit instant de la comparsita, pourquoi pas, ou de les plus beaux tangos du monde. Peu importe, mais quand on se sent protagoniste, c'est moi qui bouge, et moi je bouge avec toi, et moi je bouge avec les autres, et on est là, ensemble, dans ce ensemble, cette, cette sensation de ce abraço qui s'extendait, entre 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. C'est magnifique. Merci. Merci. <rire> eh bien, on va terminer euh, sur, euh, sur <rire> ça, sur la dignité. Euh, merci beaucoup, euh, Patricia. Merci beaucoup, euh, Sophie. Merci à toutes et à tous pour euh, ces, ces échanges. Vous pouvez retrouver toute la passion de Patricia dans, dans le livre « Dans les pads du tango ». Vous pouvez commander ce livre chez votre libraire ou sur le site des éditions RS. Merci et à, à bientôt. Merci.